Les principes fondamentaux de la méthode Pilate. Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps chez vous. Le Pilate donne des résultats extraordinaires à ceux qui le pratiquent régulièrement. Cette efficacité est due à 9 principes. Ce sont les principes fondamentaux de la méthode Pilate. Sans ces principes appliqués, le mouvement effectué n'aura absolument aucun sens. Je vous donne ici une brève description de chaque principe, mais sachez que je les ai détaillés un par un dans d'autres vidéos. Principe numéro 1, la respiration. En pilates, vous devez respirer en harmonie avec chaque mouvement. On ne respire pas avec le ventre, on respire avec les côtes. C'est ce que l'on appelle la respiration latérale thoracique. Principe numéro 2, le centrage. L'objectif du Pilate est d'augmenter la force musculaire abdominale, c'est-à-dire le centre du corps. Dans tous les mouvements, l'engagement de ce centre du corps doit être le point de départ. Il permettra un contrôle et une fluidité de mouvement pendant les exercices. Principe numéro 3. La maîtrise du mouvement. La maîtrise du mouvement en pilates eh est complexe, car cette notion comprend la concentration, principe numéro 4, c'est-à-dire la relation eh bien, corps et esprit. Ensuite, il y a les alignements, principe numéro 5, hein, euh, afin eh bien, d'engager les muscles stabilisateurs. Adopter de bons alignements dans un cours de pilates vous amènera eh bien, à de bons alignements dans la vie de tous les jours. Une bonne posture, hein, sans pression inutile sur vos articulations, associée à une respiration efficace. Et à, bien sûr, ça vous amènera à de la stabilité dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a le contrôle du mouvement. Principe numéro 6. Hein, C'est le fait de garder une partie du corps stable pendant qu'une autre partie bouge. Principe numéro 7. La fréquence et la régularité des entraînements vous guideront vers la maîtrise eh bien, de ce mouvement avec une exécution précise. C'est le principe numéro 8, une exécution précise et fluide, principe numéro 9. C'est-à-dire eh sans à-coups et avec régularité. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates et à mettre en place ces 9 principes.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 ci-dessous et je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement. C'était Fabien du programme 66 Pilates, je vous dis à bientôt.